Bonjour, alors maintenant, pour soulager une nodule, alors je vais appliquer un petit cataplasme d'argile. Pour cela, il faut de l'argile verte sur fine. Je verse un peu d'argile dans le récipient. Voilà, ça suffit. Et je vais mettre un, un petit peu d'eau pour le mélange. Alors, je mélange avec une baguette en bois, et, afin que ça soit bien homogène. Voilà. bien mélanger, et il ne reste plus qu'à appliquer sur les nodules, Vous voyez, les nodules. ça fait un peu mal parfois, alors j'applique, ah, carrément dessus une bonne couche, une bonne couche d'argile verte, c'est de l'argile surfine. Et là, je laisse agir une vingtaine de minutes. Les douleurs devraient s'atténuer, et les, les nodules devraient, ne devraient pas disparaître, mais du moins diminuer de volume. Alors, peut-être disparaître, parce que j'ai pas encore testé sur une longue période. Mais c'est vrai que ça soulage, ça, ça soulage beaucoup. Hein. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre une vingtaine de minutes et après on se lave les mains. Voilà. Alors c'est l'argile verte sur fine qu'on trouve dans les magasins bio. Bonne journée à tous